Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer le défi numéro 3. Et euh, trois angles, trois côtés, c'est un triangle. Euh, cette fois-ci, je ne suis pas partie directement euh, en filmant sans idée, j'ai déjà préparé euh, des choses, euh, parce que je voulais faire une vidéo un petit peu plus courte cette fois-ci, parce que souvent elles sont quand même très très longues. Alors, ce que je vous ai prévu... Pour ce défi numéro 3 avec les triangles, c'est, alors ça on verra plus tard, mais c'est déjà, l'ai déjà fait ce fond euh, avec des mousses et euh, des encres bleues, qui, enfin des encres qui sont faites justement euh, pour tamponner ou pour euh, faire euh, ce, ce type de, de création. Je mets un petit peu plus de lumière pour vous montrer euh, encore ce, pa ce papier, donc en fait il a, il est ombré et au centre j'ai dégagé euh, la zone est moins colorée pour avoir une sensation de, de lumière qui euh, émane du papier. Euh, ce que je vais faire pour les triangles, donc les triangles peuvent être placés un peu euh, comme on veut, mais euh, le plus courant c'est soit la base en haut, soit la base euh, en bas, la partie euh, la plus large. Euh... Donc, comment est-ce que je vais le positionner J'aurais pu utiliser à nouveau de l'encre pour faire ça. Mais ce que je voudrais faire, c'est que j'ai acheté deux nouvelles pattes de texture. Parce que j'avais un problème avec les deux autres que j'avais achetées qui sont beaucoup trop liquides et me posent problème. Et je voulais en tester. Alors, soit celle-ci, c'est Low Fawn. Donc, on voit que c'est un tout petit pot. Euh, soit celle-ci, euh, PBO généralement c'est une bonne marque, euh, le gesso est bien aussi, mais euh, la pâte euh, modeling paste, la pâte de relief, la pâte de texture est spécialement conçue, donc elle n'est pas censée euh, être trop liquide, un problème très récurrent euh, quand on, a, on utilise des pâtes de texture. Je vais vous montrer ah, hop, les deux autres que j'ai. Alors celle-ci... ça doit être la transparente alors souvent les produits transparents ils font comme le vernis bon euh, ils font comme le vernis et du coup pourtant je l'ai pas encore utilisé sur euh, j'ai juste regardé la texture en, en ouvrant et Et des fois, on a ce type de problème, impossible d'ouvrir le pot. Alors, j'entends que ça cracouille, donc ça devrait se débloquer. Je vais le passer à quelqu'un d'autre qui ne sait pas déboîter les poignées récemment. Ah, ça y est, ça s'est fait. Bon, alors, ça aussi. Du coup, quand vous prenez votre matériel, vous pouvez aussi prendre le temps de regarder comment il se présente. Typiquement, le tube là, ça ne va pas me poser de problème. Si vous avez des problèmes articulaires euh, ou de faiblesse musculaire, il ben, va falloir éviter ça. Quoi. Donc si vous regardez, quand je bouge le pot, euh, c'est entièrement liquide. Je vais changer l'éclairage. Voilà, donc euh, vous pouvez la prendre au pinceau. Ça va, ça, au pinceau, euh, vous pouvez mettre comme ça, mais vous ne pouvez pas du tout... Euh, l'utiliser comme pâte de texture, ce qui est euh, très embêtant puisque c'est un gesso euh, transparent. Donc euh, je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser dans une créa. Je ne sais pas non plus comment il réagit quand il sèche. ça Va être une surprise très marrante. à tester ultérieurement. Euh, Celle-ci je l'ai déjà utilisée. Euh, la marque c'est Amélie Prager. Elle est très liquide aussi, donc elle n'est pas vraiment euh utilisable avec euh, les pochoirs, ce que j'avais fait c'est mettre de la maïzena dedans, le problème c'est que la maïzena est souvent un peu jaune, hein, donc c'est de, de la farine de maïs. Euh, donc ça change la couleur, si vous regardez c'est vraiment liquide, euh, on dirait de la peinture à liquide, acrylique extrêmement liquide. Euh, ça change la couleur et puis on perd euh, sur le côté euh, lisse. Parce qu'il y a quand même un côté un peu granuleux, même si la farine de maïs est plus fine, que euh, la, la plus légère en tout cas, que la farine de blé. Donc là, je vais... Allez, on va tester la, la low foam. Donc soit je vais partir d'un angle et d'un coin et ne pas faire la totalité, c'est pas ce que je recherche. Euh, mais soit remonter comme ça, soit descendre comme ça. Euh, Qu'est-ce qui me plairait le plus Je vais partir du haut. Alors, je vous rappelle un peu l'idée, c'est de bien positionner comme on veut. Donc là, je vais quand même essayer d'avoir les, les bords ici, parce que c'est ce qui me fait envie, mais euh, on n'est pas du tout obligé de, de centrer ou d'avoir... On peut les utiliser comme ça. Mais là, j'ai envie d'avoir les formes qui ne soient pas coupées sur cette partie-là. Donc ça, ça me convient. Il faut le fixer. Donc il y a plusieurs manières de le fixer, juste par exemple en mettant un bout de masking tape sur euh, le papier de l'autre côté, sur le bureau et le, le pochoir. Mais là ce que je vais faire c'est comme ça, et on va, en profiter pour tester cette euh, pâte low et voir si, euh, si elle ne pose pas de problème. Alors, donc là je fais attention à ce que mon pochoir ne se décolle pas parce que sinon bien entendu ça va se mettre dessous si on travaille avec euh, de la peinture ou euh, des textures plus liquides dans ce cas là mettez de la poche, de la colle à pochoir euh, c'est de, de la colle repositionnable sinon la, la texture est super sympa, c'est hyper fin, euh, très crémeux euh, vraiment sympa euh, comme texture hop il y a pas besoin d'en mettre trois tonnes elle s'étale très bien et là ce que je veux c'est je ne veux pas aller euh, partout je veux garder un côté euh, incomplet qui se dissout alors il faut faire gaffe là ça s'est soulevé j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences qui s'est dissout dans les nuages je ne veux pas non plus que ça fasse carré Hop. Voilà. très délicatement et puis j'enlève le superflu hop, et on remballe ça ensuite à nettoyer si jamais vous utilisez de la couleur euh, là j'ai vraiment souhaité l'utiliser blanc euh, Mais si vous utilisez de la couleur euh, pensez à bien nettoyer vos matériaux euh, à ne pas remettre dans le pot bien sûr et également euh, euh, hop là. donc il y a des petites tâches mais comme je voulais un aspect euh, un peu moins parfait que le reste ça va un peu moins euh, maîtrisé voilà c'est ça c'est pas mal ça me convient plutôt je garde les masking tape pour plus tard je vous montre le résultat on a un donc on a les triangles là qui apparaissent en blanc brillant et on a un très léger volume c'est assez sympa. Ce que je vais faire, c'est sécher en vitesse au hot gun, au heat gun, pardon. Donc, c'est cet appareil. Euh, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Faites attention à ne pas brûler votre peinture, à ne pas trop tordre votre papier. Euh, surveillez bien le, le matériau parce que le, le, la peinture peut faire des bulles en fait. Et euh, du coup, votre création peut être complètement abîmée euh, très rapidement. Euh, Juste un problème de séchage. Ça a séché super vite donc j'ai vraiment passé un petit coup de heat mais en fait euh, cette pâte est vraiment sympa parce qu'elle sèche très très vite. Euh, on a un aspect qui est pas tout à fait brillant mais qui est euh, quand même un peu satiné. C'est vraiment. Euh, Je suis assez contente. Bon, j'ai pas maintenu mon pochoir correctement. Euh, sur cette créa ça me pose pas de problème parce que comme j'avais quelque chose d'assez. Euh, euh, prévisible, assez euh, cadré. Je ne sais pas forcément comment l'expliquer, mais euh, ce que j'ai fait euh, par ailleurs euh, pour cette carte, je, je me dis, ouais comme j'ai tendance à être pas mal dans la maîtrise, ça me va très bien d'avoir quelque chose un peu plus souple. Alors, ce que j'avais prévu, c'était ceci. Je voulais quand même qu'on voit les, les triangles qui est ce côté euh, un peu étonnant de, du triangle à la place des nuages, euh, et de ses formes rondes, on a déjà euh, avec la mongolfière quelque chose de très rond, de très doux, et je voulais que ça contraste. Euh, souvent j'aime bien faire des choses euh, un peu tout, mais ça fait too much, euh, que des formes rondes, que des choses comme ça. Alors, là j'ai pris un morceau de ficelle, c'est ce qu'on appelle euh, twin, je crois, twin ficelle jumelle. Euh, il y a deux couleurs dedans, donc là c'est du gris, Clair avec du blanc, c'est pas super visible, mais c'est toutes ces ficelles qu'on voit souvent dans les films américains, euh, à la période de Noël, avec euh, euh, le style des, des cannes euh, candy cane euh, rouge et blanche, euh, et c'est une ficelle qui est assez jolie parce que qu'avec ce blanc plus une couleur, elle passe partout et ça, ça rend euh, très bien. Là, j'ai pris euh, du gris déjà parce que, euh, en twin ficelle, je n'avais que euh, du gris et du vert, je crois. Le vert n'allait pas du tout dans la thématiques. Et puis, euh, mes ficelles, mes morceaux de, de fil que je garde d'un peu partout euh, euh, étaient de couleur trop prononcée. Ça faisait euh, pff, une tache euh, beaucoup trop forte. Ce que je vais faire, c'est enrouler. Alors je vais mettre un petit bout de, de, de scotch double face à l'arrière pour euh, maintenir euh, cette ficelle le temps que je fasse mon bricolage. Je la laisserai puisque de toute façon euh, ce sera caché derrière euh, et que cette euh, partie ira euh, contre la base de carte. Hop, voilà, je ça là. J'ai toujours un petit peu de mal avec les doigts que j'ai euh, abîmés en faisant mon feutrage euh, l'autre jour et perforé euh, ardemment. <rire> Donc là j'enroule la ficelle, on peut mettre en décalé, comme là, pour avoir un, un croisé, on peut faire des lignes plutôt parallèles. Généralement il ne faut pas chercher à avoir quelque chose de trop euh, délimité parce que la ficelle va bouger mais euh, arriver quand même à quelque chose euh, qui nous plaît. On peut également faire un petit nœud sur le centre ou décaler. Euh, là, je, commence qu je trouve qu'il commence à y avoir trop de, de ficelles après, donc après ça me convient moins. Et puis, euh, on va se poser la question, est-ce que je veux un nœud ou pas Sachant que j'ai prévu des attaches parisiennes, ça me semble un peu too much donc je vais arrêter à ce nombre de tours je crois que j'en ai fait 4 qui euh, me semble correct Hop. là alors ne pas trop serrer sinon on va tordre ça on peut toujours récupérer on peut toujours s'en servir pour une autre carte Hop. pour ne pas tordre le papier pas trop tirer pas déchirer non plus euh, son papier ensuite je vais positionner ça, alors est-ce que je le mets au centre, est-ce que je le décale sur le côté, etc. Là je le voulais décaler sur le côté, puisque la montgolfière va être décalée un petit peu de l'autre côté, ça va équilibrer les, euh, les poids visuels en fait. Pour perforer, euh, comme vous le sentez, moi j'utilise un outil pour perforer, alors celui-là, le... Le truc vert, c'est de la pâte autodurcissante. Mon mari m'a réparé ma pointe parce que le, le, la, la, la pointe partait, l'outil était cassé. Hop. Et ça, c'est un petit bout de mousse que j'utilise juste pour faire ça. Parce qu'on ben, ne va pas planter dans le verre. Hein. Voilà. Donc on positionne. On peut aussi marquer un hein, endroit. Marquer l'endroit et puis euh, le faire euh, sans le, sans le, hop, il y avait ma colle derrière, euh, sans le papier devant. Alors je me repositionne bien pour mettre une attache parisienne, les deux branches ensemble. On vérifie bien, des fois elles sont un petit peu écartées, ça marche pas bien. Alors, c'est génial, avec la ficelle je ne vois pas très très bien le trou, voilà. on remet tout le monde bien où il faut et on passe dans le trou. Là on voit que l'attache, elle, elle, elle a bien attrapé le, le trou prévu pour l'étiquette, et on vient de l'autre côté ouvrir ces deux pattes et les aplatir, tout simplement. Je précise hein, quand même parce que tout le monde n'utilise pas forcément des attaches parisiennes et, et euh, c'est pas forcément si évident que ça pour, pour tout le monde. Donc, je perce le papier en dessous, celui de devant est déjà percé. Je prends mon attache parisienne, j'insère mon attache parisienne, je retourne et j'écarte les deux pattes pour fixer. Et ça bouge plus. Là, ce que je ferai, c'est à la dernière minute, je mettrai une petite étiquette euh, que je mettrai avec une, une étiquetteuse. Bon anniversaire, euh, euh, merci, félicitations, euh, <rire> j'en sais rien. <rire> On verra l'occasion. Euh, ça, c'est un tampon. J'ai aquarellé puis euh, découpé euh, à la main. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé des ciseaux, mais euh, un, un, une lame de scalpel. Ce qui m'a permis ici d'avoir vraiment euh, ce détail avec euh, la transparence entre les fils, euh, c'est pas forcément évident, il faut être assez minutieux, prendre son temps, euh, mais voilà. Euh, toujours ce que j'aime bien faire, notamment quand il y a des sphères, c'est, alors de base j'aime bien voir la lumière qui vient du centre ou euh, d'en haut à droite, et quand il y a une sphère, j'essaye au maximum d'avoir vraiment euh, la lumière sur les points euh, centraux, des, des, des sphères, des ronds, etc, pour augmenter l'impression de volume. Alors, on parle volume, je vais prendre mes petites mousses 3D et en coller au dos pour faire euh, justement cette montgolfière qui a décollé et qui sera décollée du papier. Alors, ça mérite un petit peu d'épaisseur. Je vais prendre celui-là. Il y a trois tailles de mousse. Trois épaisseurs différentes. Et là, je vais prendre la plus épaisse. Hop Je positionne comme ça. J'en prends quelques-unes. On en met autour. En périphérie. Oula <rire> Une... Ah niveau de la nacelle. J'aime bien mettre une au centre, parce que des fois ça s'effondre un petit peu. Ensuite on vient avec les ongles soulever délicatement, parce que ce sont des petites mousses double face. Hop. On vient soulever délicatement. Et... Oh, je vais y arriver. Voilà. Je prends mon temps pour positionner. Bah comme ça, ça me plaît bien. Je mets en place. Et voilà. Après, il n'y aura plus qu'à passer sur une base de cartes. Bonne créa, défi numéro 3, les triangles.